Tiens, vas-y, ouvre ton bras. Ouais. Mais non, vas-y. Oh putain, <rire> il est fou là Bon, bah ça va être sympa. Allez, salut. le crâne M3 un stabilisateur trois axes crâne M3 sais plus comment ça s'appelle c'était quoi la marque encore le Zeus crâne. crâne M3 le Zeus crâne M3 ça pète M3 en plus, je vais mettre un petit logo BM là putain c'est tout léger à mort il y a quelques années, il y a presque 10 ans j'avais le Ronin M dans les mains gros Truc comme ça, c'est avec une grosse boîte où il faut tout déballer, machin, il faut être plusieurs pour sauver le matériel quand tu pars à faire des vidéos avec le Ronin, donc un stabilisateur. Hein. Et après, j'ai eu un autre truc, c'est le Beholder, c'est un truc pas connu chinois qui marchait très bien. Et après, ils ont sorti les Ronins comme ça en petit et avec euh, aussi, euh, bon, on va le voir. Et maintenant, le Zuscrane bah, il dépasse tout et moi, il me rend fou. Et tu le gardes, c'est important. Ouah wow, putain la boîte! Ah ça sent le, ça sent le chien! ouais wow, wow, la boîte! Alors, ah le petit trépied! Cool! Qu'est-ce que c'est ça? Alors, mmh. câble USB, un câble, un câble, câble USB. Ah je sais ce que c'est ça, c'est pour la lumière. Des filtres de lumière! De notre hit! Oh, Regarde-moi ça! Oh, oh. oh. c'est tout doux Ça tient bien waouh mais il est tout léger, putain voir bon. abusé J'en ai eu, mais c'était des... des monstres ouais. Attends, je regarde un truc bah, Après, avec la caméra dessus euh... Oh, putain Ici, là, tu peux mettre un monopode Nous avons le stabilisateur Ici, nous avons le blocage de réglage Et un frein Voilà, je débloque Merde. Je débloque le frein Là, il y a un blocage Hop, tu le mets sur le blocage et hop, il s'est verrouillé, il ne peut plus bouger. Donc on va débloquer le premier axe, deuxième axe, troisième axe, le frein il est là. Et là on a les trois axes. Donc là la attache rapide, qu'on met sur l'appareil et qui vient se poser ici. Là je ne peux pas parce qu'il y a ici le verrou de sécurité, on tire dessus, il se bloque. Voilà, elle est bloquée, la plaque est bloquée. Donc là, pour débloquer, tu peux pas l'enlever. Il faut tirer le verrou. puis sur le temps en tirant la plaque. Et là, tu sors l'appareil. Je vais remettre l'appareil. Voilà, et la plaque sur l'appareil. L'appareil là, il est tout petit. Alors, je mets la plaque à fond. Comme ça, je sais très bien que le réglage que je vais faire, euh, il sera toujours le même. Et maintenant, il n'y a plus qu'à équilibrer. Alors, déjà, je déverrouille tout. Hop, il est en dessous. Hop. Et voilà, on a tout déverrouillé. L'équilibrage, il se fait bien sûr avec l'appareil prêt à fonctionner, pas euh, manquer le cache, pas éteint, parce que sur cet appareil-là, le il sort. Donc l'équilibrage, ça se fait en premier, en premier lieu. Alors là, t'as une bague pour régler, que je contrôle, jusqu'à ce qu'elle soit à peu près centré. Il y a un petit point ici, qui permet de voir si on est euh, bien équilibré ou pas. Alors, je un peu trop là, hop, reviens vers là, un petit peu trop là. Et je bloque le réglage. Il y a ce réglage, je le débloque, voilà, l'avant ou l'arrière, centré en avant, en arrière, hop. Une fois qu'il est équilibré, bien sûr là il est allumé, comme ça il est équilibré, allumé. Quoi qu'il arrive, ça fonctionne. Et si on a oublié d'enlever le cache par exemple, où l'écran n'est pas tourné, c'est il est ouvert Tout ça. Hop, c'est plus équilibré, je l'allume. Oh. Là il est réglé, hop, et plus qu'à régler comme ça, avec de en fait. Voilà comme ça, il doit tenir comme ça, encore un petit peu, hop. Voilà, là on est bien, le réglage comme ça, il faut que l'appareil reste comme ça, comme ça, ou comme ça. Il ne faut pas qu'il soit comme ça, il faut qu'il soit comme ça, sur le côté, Donc forcément au milieu. Là, on a un équilibrage quasiment parfait, on resserre un peu. Et voilà, on a notre machine équilibrée, voilà, comme ça, comme ça, comme ça. Et là, on peut voir la balance. Bon, je l'ai hop, on va voir la balance. On en route. Alors, on va parler des modes. On a le mode normal, le mode follow. Celui qui suit comme ça, qui suit comme ça. Voilà, voilà. Et sauf en biais, ça se met pas en biais, ça reste à l'horizon. Et on peut toujours le contrôler comme ça, avec la molette. Bon, oh, allez à droite gauche. On a le mode lock qui est complètement bloqué. Tu choisis avec la molette un angle. Voilà. Et après tu es complètement bloqué. Voilà, je peux tourner dans tous les sens, il reste sur l'horizon, il ne bouge plus. Et tu as le mode pan follow, ça suit comme ça, mais il reste à l'horizontale. Voilà. ça c'est pratique pour faire la grue sans stabilisateur. Qu'est-ce que je peux avec stabilisateur, le stabilisateur est un monopode. On le visse et on a une perche de cinéma comme une grue. À la suite du plan, tu vas faire un selfie de toi en train de marcher. Là tu appuies trois fois sur le bouton principal. Allez, maintenant avance, vas-y. Regarde pas la, la, la, le petit faux, je regarde autour de toi, naturellement. Voilà, ok. Pas plus. Pas plus. Couper. <rire> pour éviter de toucher l'écran et changer de mode à chaque fois, sans faire exprès, on peut verrouiller l'écran. Un petit clic, c'est verrouillé. Et là on peut toucher l'écran, ça ne reste que plus rien. Je marche à l'arrache. La même chose en zoom, 50 mm. aussi faire ça, regarde. Bon, ça a changé de décor. Hein. Ouais, ouais, c'est bizarre quand même. On peut faire ça avec le trépied. Là, c'est plus précis dans les mouvements latéraux. l'hétéro. Hop, faire une petite rotation propre. Ça, c'est le mode euh, flingue. <rire> ah, oh, oh, merde. Ah, putain, qu'est-ce euh, qu qu qu'il… Qu qu qu Je est... sais pas ce qu'il J'ai fait ça. Mais non Voilà. Non mais c'est pas le bon mode, hein. je vous le dis tout de suite. Parce que PF normalement, <rire> on peut essayer après. <rire> oh putain. Parce... Ne faites pas ça chez vous. Allez, on se casse. Allez, on se casse. Mode vortex, non, on s'en fout. Go, on s'en fout. Et pau. Alors ça tourne comme ça, ça tourne comme ça, et ça tourne comme ça aussi, tu vois. Et ça c'est le, le truc du mode pau. Et si tu vois qu'il est plus très droit, appuie deux fois sur la gâchette. Et là, il se remet droit. Et maintenant, tu le mets en veille en laissant appuyer longtemps sur M. OK. Voilà, il est en veille. Enlève la veille. OK. Ah, c'est écrit voilà. là. Go. Je, crois que je suis à la bonne distance, tu vois. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Bon, maintenant on va essayer la lumière intégrée en appuyant ici. Hop, lumière intégrée. Là, il est à 100%. Je ne crois plus dessus pour la température des couleurs. Alors, j'essaie de mettre la même température. Voilà. Voilà. En plein la tronche là, Je l'ai dans le noir un peu comme ça. En noir. Bon. bon bah je vais mettre la lumière intégrée alors. Wow bon, si je peux, là, Un petit peu de lumière et la lumière intégrée du stabilisateur. Après le dernier film de Quentin Baratino, c'est l'histoire d'un homme. Un homme qui marche. D'après une histoire vraie. Et cet homme euh, arrête de marcher. Quand soudain... Quand soudain... Quand soudain... Il remarche. Un homme seul, qui avance vers la caméra. Pas vraiment tout à fait vers la caméra. Et cet homme court. Va-t-il rattraper son destin En courant. Et il court encore. Et une voiture passe. Et c'est tout. Chérie, tu me ramènes un café J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas le pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne Ravers57 et à la chaîne de plume noire. <tousse> là, <Regarde, petit con. tousse>